Bonjour à toi chers spectateurs, Annie Colère de Blandine Lenoir, c'est un film dont le sujet a l'air particulièrement bien choisi par rapport à l'actualité. Parce que il y a un vrai engouement de la part de nombreux auteurs et auteurs avec un E qui cherchent à parler d'une chose qui aujourd'hui semble parfaitement ancrée dans les mentalités mais que beaucoup de gens semblent avoir envie de remettre en question, c'est-à-dire la loi sur l'avortement. Parce que oui, si vous savez un petit peu ce qui se passe aux états unis il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de remises en question autour de ça. On a eu déjà le film sur Simone Veil d'Olivier Dahan qui a remis le sujet sur le devant de la table. Et là, clairement, ce long-métrage se posait comme le film qui voulait montrer à quel point ce qui s'est passé dans les années 70 ne doit pas être remis en question. Le résumé, pour faire simple, France, 1974. Alors que le Parlement débat si oui ou non l'avortement doit être dépénalisé, des jeunes femmes et hommes, médecins et infirmiers, partout en France, tentent d'aider les femmes dans le besoin. Annie va se retrouver au cœur de cela, en tant que patiente, puis pour aider. Je suis très fan de la démarche de Blandine Lenoir. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur l'exemple type du film qui, moi personnellement, me touche beaucoup. C'est un long métrage qui arrive à être ludique, dans le sens où il est intéressant d'un point de vue temporel, dans le sens où il rappelle ce qui s'est passé dans cette époque-là, mais surtout il le remet en avant dans une époque où aujourd'hui on aurait tendance à dire que bah, l'IVG c'est quelque chose de normal, alors que non, c'est pas normal, c'est nécessaire, c'est important, c'est essentiel même à beaucoup de personnes et pour beaucoup de personnes. Et le fait d'avoir un film qui soit aussi ludique dans sa démarche, ça rend du coup derrière le parcours d'Annie, particulièrement fascinant, parce que s'il y a une partie ludique, il y a une partie aussi purement cinématographique qui est maîtrisée. C'est un film qui arrive à parler d'une époque, tout en étant extrêmement universel dans son rapport avec les différents protagonistes et son rapport avec l'histoire. C'est un film qui arrive à traiter d'une histoire qui pourrait sonner comme anecdotique, celle d'une femme rejoignant un groupe d'autres femmes pour aider d'autres femmes, mais à aucun moment ça ne sonne comme ça, parce que ça sonne comme un film qui veut raconter l'histoire simplement d'une femme qui se cherche un but dans la vie, et qui le trouve en rendant service à la société. Et à partir de là, du coup, Blandine Lenoir construit un film qui, je trouve, est réellement prenant, passionnant, haletant même par certains aspects, extrêmement juste dans ce qu'il cherche à évoquer, peut-être un poil trop émotif, mais en même temps, au vu du sujet, je peux comprendre la démarche, même si je vois les maladresses qui en découlent, mais vraiment, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est juste, c'est un film qui est tendre avec ses personnages, tout en n'étant jamais forcément trop avec son émotion, parce que c'est un film qui pourrait facilement tomber dans le pathétique et vouloir un petit peu verser des larmes de manière excessive, mais ça n'est jamais le cas. Parce qu'on a une auteure qui comprend son sujet, qui a envie de l'emmener le plus loin possible et qui a envie surtout que nous, spectateurs, nous comprenions ce sujet, nous l'acceptions et nous nous posions les bonnes questions à la sortie de la salle. L'histoire de la France est une histoire passionnante si tant est que l'on souhaite y plonger le bout du nez pour se rendre compte que même ces petits éléments historiques, que ce soit une avancée dans le milieu du droit, de la science ou bien de l'humain, ont réussi à laisser une trace forte pour nombre de nos concitoyens. Blandine Lenoir nous offre une chronique sociale magnifique à un moment charnière de notre histoire. Une époque où les femmes luttaient pour un droit fondamental aujourd'hui, au cœur d'un film accrochant dans sa forme historique et dramatique, mais surtout beau dans son regard sur ces hommes et femmes, luttant contre une injustice pour éviter à d'autres de mourir ou d'être laissés pour compte. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Blandine Lenoir ainsi qu'Axel Roper. Euh, je trouve l'écriture peut-être un peu fouillie par moments. Disons qu'on est sur un scénario assez dense puisque le film dure deux heures. Donc c'est quand même très conséquent et il y a surtout un vrai rythme à instaurer pour que le spectateur n'ait pas trop la sensation de faire un petit peu du surplace ou des allers-retours simplement entre les différentes réunions, la vie de famille d'Annie, les réunions, les vies de famille, les avortements, la vie de famille, etc. On pourrait rapidement avoir cette sensation. On l'a d'ailleurs par de nombreux aspects mais je trouve que ça permet d'avoir un jeu de ping-pong dramatique qui est assez intéressant puisque ça nous fait constamment mettre en perspective l'engagement d'Annie et derrière, les conséquences que ça peut avoir sur sa famille, tout en montrant aussi une certaine évolution de la société, par rapport notamment au rapport qu'entretient Annie avec son mari, qui est quelqu'un de très ouvert par rapport aux nombreux maris qu'on n'arrête pas de découvrir durant les différentes réunions ou les différents avortements. Parfois, ces hommes-là sont un petit poids un petit peu excessif, on va dire, et un petit peu... un petit peu con. Oui, je pense que le mot n'est pas bête, clairement. Mais du coup, ce qui en découle, c'est cette sensation que le scénario veut s'attarder sur les personnages. Et à partir de là, je trouve que Lenoir et Roper ont réussi à concevoir un ensemble de protagonistes et de personnages secondaires qui sont tous très attachants. Et là, c'est une grande réussite, parce que sur ce genre de film, on peut vraiment partir sur quelque chose de très très très limite, où, à vouloir trop s'attarder sur les différents personnages, on perd le fil central de la dramaturgie et de la narration. Or ici, on ne perd jamais de vue Annie, ce qui permet du coup d'avoir une vraie attache à l'ensemble de l'écriture, mais derrière en plus... On est fasciné par tout ce petit univers, parce qu'il prend réellement vie. Il n'est pas uniquement mis en relief par Annie, il est mis en relief par tout le monde. Par Caroline, euh, par chacun de ses différents personnages, par Marie-Pierre, par, par Blandine. Chacune de ces héroïnes, en fait, elle prend vie par le biais de cette écriture et je trouve que c'est l'une des plus grandes forces de ce scénario qui ne sonne jamais comme quelque chose de simple, mais comme au contraire une espèce de petite fleur qui voudrait constamment nous montrer un nouveau pétale au fur et à mesure de son éclosion. Et chacun de ces pétales, c'est un personnage, qu'on prend un immense plaisir à découvrir et à en comprendre à chacune des lignes de ce scénario. Lenoir et Roper cherchent donc à porter un constat à la fois sur notre époque, sur celle de leur scénario, mais aussi de manière plus générale, sur ce que le temps peut faire à une personne, à une société, et à une manière de la repenser et de la remodeler en fonction de ses besoins et de sa mentalité. Cela se fait sur un morceau de narration un poil long pour finalement évoquer peu en termes de propos. Mais l'immersion est assez fine et la composition de ces personnages assez intense que l'on ne se sent pas si impacté finalement par ce manque de rigueur narrative qui donne une certaine spontanéité à l'ensemble de l'écriture et permet donc à ce scénario de sonner comme équilibré. En termes de mise en scène, Blandine Lenoir opte pour un style qui je trouve est très sobre. Disons que le film n'est pas forcément renversant dans sa maîtrise graphique ou dans sa conception. C'est un film qui est par contre très immersif parce que je trouve qu'il y a un travail du grain, de l'image et de la lumière qui rappelle beaucoup de films de cette période-là. On a vraiment la sensation de faire un voyage dans le temps et je trouve que c'est une très grande réussite parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de films des fois qui veulent nous faire replonger dans une certaine époque et qui n'arrivent pas forcément à le faire. Et je pense qu'ici, par le biais notamment du format, de choix de l'image, du choix des couleurs, des décors, de tout un poil de petits détails qui sont ajustés les uns à la suite des autres pour former une espèce de petite toison, et bien c'est ça en fait qui donne de la puissance à l'imagerie du film. Et c'est ça qui fait que ce qui peut sonner comme de la sobriété créative, parce que clairement on pourrait avoir cette sensation-là, ça devient quelque chose de lumineux et de clairvoyant lorsqu'on se dit que l'objectif est réellement de nous replonger dans cette époque. Et alors là, ça fonctionne parfaitement. Les costumes. C'est parfait, la lumière. J'ai vraiment eu la sensation de faire un voyage dans le temps et de voir un film de cette période-là. Le format, ça peut sembler simple, mais tous les films quasiment de cette période 60-70 étaient tournés en 1,66. Et le fait d'avoir ce format-là adapté pour ce film, ça permet de renforcer cette sensation de voyage dans le temps. Et je trouve que c'est tous ces petits éléments-là qui peuvent sembler comme très simples et très évidents, qui à la fin sonnent comme d'une clairvoyance absolument folle. Et là, on se dit que Blandine Lenoir, a été très intelligente, a su exactement ce qu'elle voulait amener, et peut-être certes que le film est un poil long, mais niveau voyage, c'est juste parfait. Le Noir veut donc nous plonger à bras-le-corps dans cette époque, et elle sait comment se servir d'outils graphiques et visuels pour faire ressortir au maximum l'essence même de cette période, qu'elle soit donc historique ou cinématographique, mais cela marche extrêmement bien et laisse une sensation particulière au fil de l'avancée de celle-ci. Mais il manque tout de même une certaine rigueur dans la gestion du temps et de la transition qui par moments ici est assez abrupte, notamment avec des fondus au noir pas forcément bien sentis qui alourdissent le temps qui passe et ne lui donnent pas la même sensibilité ou subtilité que l'auteur parvient pourtant si bien à construire durant une majorité de son temps. En termes de casting, celui-ci est excellent. Je, je trouve que toutes les actrices et les quelques acteurs qui se baladent au fur et à mesure de ce film sont parfaits. Zita Androth, India Air, Yannick Choharro, euh, Louise Labec Florence Müller, Eric Caravaca, Pascal Arbillot, euh, même Laurent Stocker qui fait un petit caméo comme ça. Vraiment très anecdotique, mais voilà, il est là. Je trouve qu'ils s'en sortent tous à merveille, qu'ils sont vraiment tous excellents. C'est difficile de ressortir vraiment un personnage secondaire plus qu'un autre parce que je trouve qu'ils sont à peu près au même pied d'égalité en termes d'interprétation et en termes de jeu. Mais par contre, bien évidemment, vous vous en doutez, il y a une actrice qui ressort. Et qui ressort parfaitement parce qu'elle est lumineuse. Et décidément, 2022 est bien son année cinématographique. L'heure des décidément partout cette année, est éblouissante ici, délivrant une prestation magnifique, pas forcément à l'image du titre, qui aurait pu laisser penser à une prestation très expansive, qui s'avère très juste et simple. Au bout du compte, Annie Colère est un film qui, je trouve, est plus qu'important. C'est un film qui remet encore une fois au goût du jour un sujet qui peut-être est dans les consciences de beaucoup de gens complètement assimilés, mais dont il est... Très important de rappeler la nécessité, la justesse et le besoin d'avoir ce droit aujourd'hui en France. C'est bien de le faire déjà. Et au-delà de ça, vraiment, je trouve que Blandine Lenoir a réussi à concevoir un film dans lequel on arrive totalement à se plonger. Très immersif, très juste, très fort, super bien interprété par leur calami. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Annie Colère de Blandine Lenoir, allez-y sans hésitation, c'est un film magnifique, très beau. Et peut-être que certains trouveront ce mot un peu galvaudé. Mais je pense qu'en un sens, il est nécessaire. A plus